Chaque année, nous, nous accueillons de l'ordre de 250 élèves en formation scolaire. Ces 200 élèves sont répartis sur trois secteurs d'activité, donc je dirais un tiers en agricole, un tiers en, en horticole et un tiers en travaux paysagers. Donc lorsqu'on parle d'horticoles, j'entends bien aussi, euh, parce que c'est en lien avec les métiers d'agriculture, euh, tout ce qui est production légumière, tout ce qui est production florale et pépinière. On a la particularité sur Poudaniel ici d'avoir accueilli toujours des élèves de milieu non agricole. Lorsqu'on travaille en agricole, on peut travailler dans différents métiers. Nos jeunes, avec un niveau bac, peuvent être en effet chefs d'exploitation, mais aussi salariés agricole avec des responsabilités euh, très importantes. Mon père était apaisant avant, mais il a arrêté. Bon, ça c'est c'est venu étant petit parce que bon, quand tu joues avec les tracteurs et tout ça, et euh, au fil du temps, bah, ton rêve se réalise un peu parce que bon, après à la quatrième tu commences à conduire les tracteurs, tu commences à avoir les vaches, tu commences à, à prendre tes responsabilités aussi. Donc euh, demain, euh, ouais, être salarié d'abord en vache, et pourquoi pas après une installation. Euh, l'avenir En quatrième, euh, j'ai fait un an chez le même patron. Après, en troisième, j'ai fait deux fermes différentes. Et après, en seconde, on avait un stage porcin à faire. Donc, euh, je suis resté ici, dans le secteur. Après, en première, on avait un stage viande bovine. Donc là, j'ai été à, en Lozère. En fin d'année de première, je suis allé au Pays de Galles. Début de bac, je... début de bac, euh, non, on n'a pas été en stage. En... Là, on revient de l'Aveyron. On a été trois semaines en Aveyron. On a accumulé pas mal, euh, pas mal de stages. Donc, euh, au fil du temps, tu prends de l'expérience. Ton patron te fait confiance. Donc, euh, c'est vrai que non, franchement, euh, on n'a qu'une hâte, de finir l'école et, et être salarié. Ce qui me plaît, c'est les vaches. Quoi. Tu te lèves le matin, et tu vas voir tes vaches et tu es toujours heureux d'aller au boulot, toujours le sourire. Et... C'est ça qui fait que j'ai voulu faire agriculteur. Je suis à l'école de Poudaniel à la MFR depuis maintenant 4 ans. Fin de primaire, CM2, 6e, vers là, ça tout de suite, c'est ce métier-là qui m'a attiré, euh, qui m'a tapé dans l'œil. J'ai fait différents stages pendant, pendant ces années-là. J'ai d'abord été sur euh, Plabénèque en stage. Ensuite, en seconde, j'ai fait une, une ferme différente. Ce qui m'a permis de voir autre chose et d'autres façons de travailler. Et là, depuis maintenant un an et demi, j'ai euh, changé de ferme également. Toujours euh, des choses à apprendre dans ce métier-là, euh, même si ça fait quatre ans que, que je suis dans l'agricole, il y a toujours d'autres techniques de, de travail à apprendre, euh, se spécialiser sur, sur certaines euh, formations, sur l'élevage laitier, etc., les préparations des terres. Pour moi, il y a toujours euh, des choses à apprendre. Après mon bac, je pense euh, continuer mes études pour, avec un BTS. Et après voir euh, peut-être salarié ou s'il reprend une ferme dans le coin. Euh. Mais c'est pas évident vu que personne de ma famille n'est dans ce domaine là. Du coup, euh, c'est très, très coûteux, assez coûteux de s'installer euh, tout seul.